Aujourd'hui, on plonge dans la guerre au Moyen-Âge. Comment prenait-on un château fort Comment prenait-on une ville fortifiée Alors Vous pensez, vous imaginez peut-être, comme on voit dans les films, des chevaliers euh, s'élancer à l'assaut du château et monter des échelles. En fait, les moyens de siège étaient euh, plus variés que vous le pensez probablement. Pour le montrer, je vais utiliser une série d'images, d'images d'époque, celles que l'on trouve à l'intérieur des manuscrits, des fameuses enluminures. Beaucoup mettent en scène euh, des sièges, et vous allez voir, elles sont souvent superbes. Donc là, vous assistez à une échalade, ou une échelade, c'est-à-dire qu'un euh, guerrier est en train de monter une échelle pour partir à l'assaut du château. Alors je dis qu'on voyait ça dans les fibles, est-ce que euh, ça se traduisait dans la réalité Oui, hein, puisque on, on voit ce genre d'échalade dans les enluminures, on a aussi des textes hein, qui nous expliquent cela. Alors moi je suis toujours un peu étonné hein, quand je, je, je vois ce, ce, ce genre d'action parce que euh, pour moi c'est une opération suicide. Hein. Vous voyez là, le, le, le, le guerrier il a peu de chance de s'en tirer vu le monde qui est prêt à l'accueillir en haut des remparts. Donc non seulement les, les défenseurs pouvaient repousser l'échelle mais en plus euh, ils pouvaient balancer sur le téméraire une, bah, différents projectiles. Euh, alors là on voit, on aperçoit des, euh, des pierres alors sur cette autre enluminure, on voit bah, tout simplement que le haut des remparts est occupé par des euh, arbalétriers ou des archers, donc euh, l'attaquant pouvait euh, se prendre quelques flèches. Je reviens quand même sur les pierres, parce que ça c'est rarement dit hein, dans, les, dans les livres qui vous expliquent les sièges. Euh, voilà, on, on vous parle en effet des défenseurs qui sont armés d'arcs de, de, euh, ou, ou d'arbalètes, mais on vous dit rarement qu'ils étaient équipés de pierres. et Ça on en a la preuve dans les contes. Euh, les contes de, de l'époque, les contes du Moyen Âge, dire qu'on a des châteaux qui euh, achètent des pierres. Et ce sont pas des pierres pour euh, pour pour bâtir, puisqu'il est bien précisé que ces pierres vont servir à la défense du château. Et quelquefois, on précise même que ces pierres sont installées en haut des murs. Alors, on pouvait euh, balancer autre chose. Hein. J'ai trouvé quelques curieuses euh, en luminure. Donc Par exemple, là, on a, euh, alors, eux, euh, ces défenseurs, ils balancent tout ce qu'ils peuvent, hein, notamment euh, des, des meubles. Ils font une sorte de, de vide-grenier, mais, euh, vous voyez, sans s'embarrasser à, à, à vendre les, les, les produits. Alors, il y a quand même un... Un personnage assez étonnant, puisque vous voyez, il porte une, une cruche ou un, un, un énorme vase. Est-ce qu'il balance le vase ou est-ce qu'il balance le lit liquide qui est à l'intérieur du vase Parce qu'à l'époque, dans les sièges, on pouvait balancer des liquides. Alors, vous pensez peut-être à la fameuse huile bouillante. Alors, on vous a peut-être répété, ah l'huile bouillante, c'est un, un mythe. Euh, je serai un peu plus nuancé, hein. on a bien des preuves d'utilisation de, euh, d'huile bouillante sur des assiégeants. Euh, mais pas, on va dire, sur la période 1000, 1500 euh, en Occident. Mais ça a pu exister dans les périodes antérieures. Euh, donc, qu'est-ce qu'il balançait alors Eh bien, probablement de l'eau boudante, tout simplement. Euh, on peut imaginer aussi de la poix, c'est-à-dire une sorte de, de, de résine qu'il qu qu chauffait. N'oublie euh, pas aussi la chaux vive Tous ces produits avaient comme conséquence de brûler. Les, les, tous les téméraires qui osaient euh, monter sur les échelles. Donc vous pouvez vous dire dans ces conditions, moi bon, c'est pas possible quoi, c'était vraiment suicidaire d'essayer de tenter une échelade. Alors pas totalement, puisque on, si on prend quelques paramètres. Déjà, euh, il faut imaginer que quand il y avait euh, une échelade, peut-être qu'il y avait une échelade dans un autre secteur des, euh, de, du, du château. Et donc finalement, les défenseurs étaient obligés de partager leurs effectifs et donc de se dégarnir partiellement. Les, euh, le comité d'accueil était finalement un peu plus restreint en haut des, euh, des, des remparts. On peut imaginer aussi que euh, euh, l'artillerie avait un peu préparé le terrain. Alors, qu'est-ce que j'appelle artillerie Alors, Vous pensez peut-être à, à des canons, mais en fait, l'artillerie, c'est un peu plus large. Ce sont tous les engins, qui. Euh, les, même les, engins, les machines qui envoyaient des, des, des projectiles. Donc, pensez notamment à tous ces, euh, ces engins qui étaient en, en bois, euh, des, notamment les machines à contrepoids, donc l'une des plus connues, c'est le trébuchet. Alors je ne vais pas trop vous en parler sur le trébuchet parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une vidéo d'ailleurs qui avait à ma grande surprise, qui a plutôt bien marché. Donc je vous la mets à la fin de la. À la fin de cette vidéo, si vous voulez la voir. Vous pourrez la voir aussi, je pense que je la mettrai dans, les, dans la, la description en dessous. Donc le trébuchet c'est une machine à contrepoids. Ça fait partie de l'artillerie, puisque vous avez donc d'une part en, en, De ce côté-là, vous avez une sorte de. justement un contrepoids. Et donc, quand ce contrepoids s'abaisse, ça, baisse, ça euh, à l'opposé, ça, ça crée un effet, euh, on va dire, euh, synergétique, qui fait que euh, la fronde, à l'opposé, qui contient un boulet, va pouvoir justement expulser ce boulet sur les assiégeants. Donc c'était très efficace, et ça permettait notamment de, de détruire euh, tout, ce qui, euh, on va dire, tout ce qui dépassait au-dessus des remparts et notamment donc les, euh, les défenseurs. Alors, ces, euh, ces trébuchés ont probablement été concurrencés avec, par euh, bah, l'artillerie à feu, donc autrement dit l'artillerie à poudre. Donc ce changement apparaît au début euh, de la guerre de Cent Ans, même un petit peu avant, mais bon, c'est-à-dire vers, on est dans les années 1325-1350. Mais il faut bien l'avouer, au début, euh, cette artillerie à feu a, a, a peu d'impact. Elle fait surtout peur, elle, donc, elle fait du bruit. Euh, elle permet euh, d'incendier euh, certaines certains, certaines parties en bois, mais elles ne sont pas capables de créer des brèches. Ouais, les canons ne sont pas capables de euh, créer des brèches. Mais voilà, c'est euh, cette artillerie va progressivement s'améliorer, va devenir plus maniable, euh, va devenir plus puissante. Et donc, eh bien, elle va pouvoir s'attaquer à tout ce qui euh, domine, c'est euh, les, les parties hautes des châteaux, où sont retranchés les défenseurs, donc les, euh, les, les parapets, les machicoulis, les our. Et à la fin, la on arrive peut-être vers euh, au XVe siècle, l'artillerie est tellement puissante qu'elle peut créer des brèches dans le mur. Donc dans ce cas-là, vous n'avez plus, euh, plus vraiment de défenseurs qui sont en capacité de, euh, de, de résister. On peut dire que les assaillants peuvent s'en tirer vivants. L'échalade avait d'autant plus de chances de réussir que euh, le, ceux qui montaient à l'échelle étaient couverts. Quand je dis couverts, je ne pense pas, euh, faut pas penser à des, des boucliers, on sait hein, qu'ils pouvaient en avoir des boucliers, mais ils étaient couverts au sol, puisque euh, au sol se trouvaient des arbalétriers et des archers. Vous savez que c'est un peu comme dans les, dans les films policiers, quand vous avez deux, deux personnes, il y en a un qui, on va dire, voilà, avance, est en première ligne, et vous en avez un derrière qui, qui est prêt à couvrir couvrir. Là, c'est pareil donc, dans les sièges du, du, au, au Moyen-Âge. donc Les archers et les arbalétriers sont en, en couverture. Alors, ce sont vraiment les deux grandes armes, hein, l'arc et l'arbalète, de grandes armes du, du, du Moyen-Âge. Ce sont des armes individuelles et portatives qui sont capables de mutiler, voire de tuer leurs adversaires sans exposer leurs leur détenteurs. Alors, On utilise bien sûr ces arcs dans les batailles. Vous pensez aux fameuses batailles de la, de la guerre de Cent Ans, même les fameuses déroutes qu'on a subies à Zincourt, Crécy par exemple. Mais les arcs étaient aussi utilisés en, pendant les sièges. En particulier l'arbalète. Alors elle est. Alors certes, elle est elle n'est pas très rapide, hein. si on prend par exemple, vous voyez ce, ce, ce personnage là, il utilise une arbalète assez spécifique qu'on appelle euh, je pense une arbalète à moufle. Parce que vous voyez, elle est équipée de manivelles. Alors qu'est-ce qu'il fait avec sa manivelle hein En fait il, en sait, il il essaye de tendre la, la corde de son euh, de son. de l'arc de son arbalète. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un système mécanique. Alors, c'est un système mécanique qui est assez lent, hein, puisque, en faisant ça, il, il va, il va pas pouvoir tirer très souvent. Euh, la cadence de tir avec une arbalète à moufle, c'est environ 1 à 2 carreaux par, par minute. Alors, les carreaux, c'est les, on va dire les, les types de flèches qui sont utilisées sur les arbalètes. C'est un peu plus court, en fait, qu'une, qu'une, qu'une flèche, mais en même temps un peu plus lourd. Donc avec ce rythme-là, c'est pas très très rapide, donc c'est un peu dangereux quand vous vous retrouvez dans une bataille et vous avez, c'est pas une charge de, de, de cavalerie qui se dirige vers vous, mais sur un siège, on va dire, rien ne presse. Donc l'arbalète est tout à fait une arme valable sur, dans, ce, dans ce contexte, et les arbalètes étaient particulièrement meurtrières, hein, puisque avec ça, vu la puissance, alors certes, vous voyez, le, il perd du temps à mouliner hein, ce, ce, ce personnage, mais en fait, avec ce système, la, la corne était très tendue, et donc, quand le coup partait, le coup était très puissant et pouvait euh, atteindre un chevalier et lui transpercer euh, son armure de plate bientôt ces archers et ces armes vont se retrouver au chômage, en tout cas ils vont devoir faire une, on va dire une, une formation en reconversion, puisqu'arrive un, un nouveau type d'arme. ce sont les armes à feu portatives, Donc, vous voyez ce personnage par exemple, il, il, il porte je, ce qu'on appelle souvent un bâton à feu Autrement dit, une haquebute, c'est l'ancêtre en fait des, des arquebuses et des fusils. Et bien sûr, cela, ce, ce genre d'arme à feu cause des dégâts, et d'importants dégâts, et peut-être même plus importants, que ceux des arbalètes et, euh, et des arcs. Voilà, malgré ces soutiens au sol, il était euh, hautement improbable de réussir à passer euh, le mur avec une échelle. On peut vous dire bon voilà pourquoi on s'obstine à essayer de, de grimper euh, c'est la, la hauteur d'un rempart hein, ça pouvait faire une dizaine de mètres pourquoi ne pas passer par la porte ben justement c'est ce que font euh, les personnages ici vous voyez donc euh, un, un, un personnage un ou deux personnages euh, percuter une porte avec euh, un bélier Bon, un petit bélier, hein. j'ai pas réussi à vous trouver un gros bélier dans les, euh, parmi les, les, les miniatures, c'est-à-dire une grosse poutre euh, que, avec laquelle on va per percuter la porte. Pour faciliter le travail, euh, vous voyez il y a deux autres personnages qui, qui essayent de, de brûler euh, la porte de manière à la fragiliser. Alors cette méthode fonctionne mais quand même à certaines conditions. Euh, déjà il faut que le pour levis soit abaissé hein, parce que sinon euh, les assaillants peuvent pas atteindre la porte. Euh, sinon, hein, si le pour levis euh, est relevé, eh bien, il faut, euh, il faut, euh, eh bien, il faut combler le fossé, hein. combler le fossé, et ça, ça peut prendre du temps, et même c'est si quelquefois c'est tellement énorme qu'on ne peut pas combler ce fossé. Au niveau à la place de la porte, vous pouvez trouver une herse. Donc cest une grande grille en fer, et là, vous avez beau, pour, vous avez beau utiliser de, des, des, des, des torches, vous n'êtes pas prêts, de brûler cette défense. Bref, les attaquer par une porte, ce pas toujours une bonne solution, même si c'était sûrement plus difficile que d'attaquer euh, en passant au-dessus du rempart. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme moyen euh, ben, Justement, ce personnage va nous aider... Vous voyez qu'il est armé d'un pic. Alors c'est pas vraiment une, une arme, hein. ça va plutôt être pour lui un outil. Qu'est-ce qu'il va faire avec Il va faire de la sape. Ça consiste à piocher au pied du mur, de manière vous voyez, à en relever les pierres, et finalement obtenir l'effondrement du mur. Et au final, ça crée une brèche. Donc face à ça, les, euh, les quand même les défenseurs ont trouvé une parade, et vous le remarquerez d'ailleurs quand vous euh, visitez certains châteaux, ils ont une, une base talutée, ils ont un fruit. justement, ça c'est pour épaissir euh, la base de la muraille et donc rendre inutile le travail de sape. Autrement dit, ça sert à saper la sape, voilà mais il y a encore mieux que la sape. Malheureusement, vous ne verrez, vous ne verrez pas souvent ça sur les images, hein, comme quoi ouais, les images ne nous disent pas tout. Euh, cette autre méthode, c'est la mine. Alors, la mine ressemble beaucoup euh, au travail de sape. Cela consiste à euh, creuser une galerie, mais cette fois sous le mur, dans les fondations du mur. Alors, cette galerie est étayée par des, euh, par des poutres, et euh, ensuite les défenseurs euh, s'en vont, au préalable, ils mettent le feu aux poutres, et euh, voilà, au bout d'un certain temps, bah, la faute de soutien, la galerie s'écroule, et elle entraîne eh l'éboulement aussi du rempart qui est juste au-dessus. Le résultat est le même que pour la sap. Alors face à ça, que pouvait faire les, euh, les défenseurs, eh bien ils creusaient des contre-mines, c'est-à-dire qu'ils essayaient de creuser aussi des galeries qui rejoignaient les mines des assaillants. Euh, ce qui entraînait, hein, ça, ça marchait, hein, quelquefois les, les parfois les, hein, les, deux, euh, les deux camps se rencontraient, ce qui donnait lieu à une guerre souterraine, hein, à qui allait conserver sa propre mine. Voilà, si on fait le bilan, on a vu donc plusieurs moyens de siège à disposition des assaillants. On a vu euh, l'échalade, euh, échalade qui pouvait être appuyée par l'artillerie, artillerie traditionnelle ou artillerie à feu. On a vu le rôle de soutien des, euh, des arbalétriers et des archers. On a vu aussi le bélier pour défoncer une porte et on vient de voir la sape et la mine. Mais il faut bien que je vous avoue que, malgré tous ces moyens à disposition, euh, il était difficile, au Moyen-Âge, de prendre un château fort. L'avantage restait à la défense. Autrement dit, il était plus confortable de s'abriter derrière un château que d'essayer d'en prendre un. Mais au XVe siècle, on va dire, se produit une inversion du rapport de force, euh, notamment grâce à, je vous l'ai dit, à l'invention du canon, en tout cas à l'amélioration des canons, où là le canon donne un avantage aux assaillants. En tout cas, aux assaillants de châteaux, pour les villes c'est beaucoup, euh, beaucoup moins évident. Et en fait, à cause, du, euh, à cause des canons, la, la, la guerre devient de plus en plus inégale. C'est-à-dire que ceux qui sont capables de prendre des châteaux ou des villes sont ceux... Ce sont les princes qui sont capables de financer des, euh, des, des canons. Et les canons, euh, bah, ils deviennent de plus en plus chers. Ils sont en métal, ils vont bientôt devenir précisément en cuivre, ils sont moulés, donc ils coûtent cher. Ça demande aussi des ingénieurs capables de les, euh, de les, euh, de les utiliser. Résultat, dans la guerre, s'exerce une sorte de capitalisme. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de, de destruction, pas ceux qui ont les moyens de production, mais ceux qui ont les moyens de destruction, dominent le jeu et mettent Hors jeu, bah les petits seigneurs ou même les aristocrates de rang plus élevé, les comtes ou les ducs, ils n'arrivent plus à suivre. Et ils sont obligés bah, de se soumettre face aux armées royales qui, elles, ont des moyens quasi illimités. Voilà, dans cette vidéo, plutôt, euh, je me suis concentré plutôt sur les, euh, les, moyens, les moyens violents, mais sachez qu'il y a aussi, on pouvait prendre un château sans recourir à la force. Je vous renvoie vers un article de, dont j'ai mis la référence dans la description. Euh, si vous préférez la, la, la vidéo, bah restez, hein, puisque devrait s'enchaîner une autre vidéo, celle-ci sur les trébuchés, hein, je vous l'avais promise tout à l'heure. Voilà, vous étiez sur la chaîne euh, Décoder les églises et les châteaux, et c'était quand même la 42e vidéo de cette chaîne. A bientôt